La légende raconte qu'une fois qu'un bûcheron travailleur s'est présenté avec une offre d'emploi dans une forêt, voyant sa motivation et son énergie, il a été embauché immédiatement, le chef le contremaître lui a donné une hache et lui a ordonné de couper des arbres, à la fin du premier jour, le bûcheron dévoué avait réussi à couper 18 arbres, un chiffre impressionnant, mais l'homme était un travailleur acharné et voulait montrer qu'il pouvait faire encore mieux, alors le lendemain, il est sorti pour battre son propre record, mais à la fin de la journée, il ne pouvait même pas couper la moitié des arts, le bûcheron était perplexe, il ne savait pas ce qui se passait, au fil des jours, le bûcheron essayait de se surpasser, mais malgré toute son énergie, il a coupé moins d'arbres, il était totalement désespéré et à la fin, il est allé parler à son patron et a expliqué la situation. « Est-ce que je ne comprends pas ?» dit le bûcheron, « peu importe à quel point je coupais moins d'arbres chaque jour, » l'homme qui l'avait embauché les regarda dans les yeux et demanda. « Depuis combien de temps n'avez-vous pas affûté ?» Il a été choqué et a dit et disait. « Je n'ai pas le temps déguisé, je suis trop occupé à couper des arbres. » Cette métaphore est parfaite pour illustrer la personnalité de nombreuses personnes que tout le monde connaît, des personnes dont la plus grande fierté est de travailler plus d'heures que quiconque, et en plus de cela, de s'en vanter. Il s'agit de ce genre de personnes qui ne connaissent pas la différence entre travailler dur et productivité, et il y a une phrase d'Abraham Lincoln que j'adore. Donnez-moi X heures pour couper un arbre et je passerai les quatre premières heures à aiguiser la hache et c'est juste le sujet que nous allons couvrir dans cette vidéo. Comment filer tu as Comment gagner plus d'argent Comment atteindre vos objectifs avec le moins d'efforts et dans les plus brefs télés Examinons six lois, six systèmes entièrement testés pour gérer le temps et les efforts de l'argent, les lois utilisées par les personnes les plus prospères du monde. Écoutons attentivement 6 lois. Six principes pour gagner plus d'argent avec moins d'efforts et en moins de temps dans cette vidéo. Voyons de manière détaillée et concise. Le principe de Pareto, loi de Parkinson, la loi de PLS, l'Aide de Illich, lei de Carlson et la matrice d'Azenoer. Vamo avec le premier point, c'est le principe de Pareto. Le principe de Pareto ou règle de 80 à 20 est un phénomène statistique, et vous permet de gagner plus d'argent en vous concentrant sur les domaines de votre entreprise et de votre vie qui est vraiment important. Ce principe a été développé par l'économiste Wilfredo Pareto, qui a découvert que la plupart des situations de la vie ne sont pas réparties uniformément, et selon son expérience, Wilfredo Pareto a découvert ce qui suit. Que 80% de la richesse d'un pays était entre les mains de 20% de ses citoyens, ainsi que que 20% des ouvriers d'une usine produisaient 80% des résultats, 20% des citoyens d'un pays détenait 80% du pouvoir politique, et à ce stade, vous vous demandez comment cette loi ou ce principe affecte votre vie La première chose est que nous devons préciser que la règle des 80-20 n'est pas une loi, c'est un principe, et en tant que tel, il n'est pas exact à 100%. Mais laissez-moi vous dire de ma propre expérience que, dans la plupart des cas, ces données sont très proches, vous devez les garder à l'esprit. Mais bon au point, la question a un million de dollars. Comme le principe de Pareto peut m'aider à avoir plus de prospérité dans ma vie mon entreprise est toujours détectée que 20% de votre vie de votre entreprise ou de vos investissements produit que 80% des avantages, et une fois détectés, concentrez-vous sur elle pour générer beaucoup plus. Je donne trois exemples très rapides, et vous le comprendrez tout de suite. Par exemple, à de nombreuses occasions, 20% de vos investissements, qu'il s'agisse de l'immobilier, du marché boursier, des cryptos, génèrent 80% de vos bénéfices. Par conséquent, étudiez ces opérations réussies et analysez la raison de votre succès. Et surtout le plus important, essayez de le reproduire. Pour cette raison, il est important de tenir un journal de tous les ce qui suit. Par exemple, parfois, les opérations des 20% de vos dettes drainent, mangent 80% de votre argent et ne vous laissent pas respirer, et bien dans ce cas, il est facile de détecter quelles dettes sont les plus lourdes pour vous. Vous savez, les cartes de crédit, les prêts personnels, si vous faites face à la décision avec eux de vous retrouver avec un autre exemple très clair, le stockage physique par exemple des boîtes, du matériel, ceci ainsi que des disques numériques, des disques durs, des serveurs ou même sur votre propre smartphone. Tous ces gigaoctets coûtent de l'argent, et bien dans ce cas, le diagramme des pièces vous aide à économiser de l'argent, par exemple dans de nombreux 80 du temps, vous n'utilisez que 20 de vos applications, détectez ce que vous n'utilisez pas et effacez-le, il n'est pas nécessaire d'acheter un appareil supérieur par manque d'espace, il tombe dans le syndrome de Diogène, c'est numérique et la même chose se produit dans votre maison, vous n'avez pas besoin d'acheter une salle de... Stockage, ce dont vous avez besoin est de jeter des choses, ou de les vendre, de détecter que 20 de vos choses que vous utilisez plus fréquemment, désastre au moins une partie de ces 80% de choses que vous n'utilisez pas, comme vous pouvez le voir le principe des pièces vous aide à vous concentrer sur ces 20, qui génèrent cette satisfaction de 80%, c'est du profit ou de l'argent si nous appliquons le principe de Pareto, l'histoire du bûcheron est comme abattre des arts avec. Une hache très tranchante, et aussi savoir comment sélectionner quels arbres sont les plus faciles. À couper, sans aucun doute, le principe de Pareto bien appliqué vous rendra imparable maintenant, c'est à vous de détecter que vingt et de commencer à prospérer. Nous poursuivons, le point suivant la loi de Parkinson, très importante la loi de Parkinson fait référence à un défaut que tous les êtres humains ont essayé que fondamentalement, la loi de Parkinson stipule que le travail s'étend pour remplir le temps disponible pour qu'il soit terminé. En d'autres termes, si nous en avons deux pour un travail, il faudra deux heures et au contraire pour terminer ce même travail, nous avons quatre heures, nous finirons en quatre heures et pourquoi cela Se produit-il Parce que selon le Cyril North britannique avec la maladie de Parkinson, plus vous avez de temps pour faire quelque chose, plus l'esprit et plus le problème est soulevé seront, conclusion vous avez beaucoup de temps, vous vous détendez et commencez à travailler de manière inefficace, et surtout inefficace, le résultat final est que vous perdez du temps et surtout, la loi de Parkinson ne s'applique pas seulement au temps, elle s'applique également à l'argent et à l'organisation des tâches. Voyons si cela ressemble à quelque chose, les dépenses augmentent pour couvrir tous les revenus, plus vous avez, plus vous dépensez, je l'ai vu personnellement mille fois, recevez une augmentation de salaire et vous pensez déjà à acheter une nouvelle voiture ou à déménager dans un appartement plus grand. Et je répète si vous ne connaissez pas la loi de Parkinson, laissez vous emporter par votre instinct, et plus vous en avez, plus vous avez de dépenses, vous comprenez maintenant pourquoi. Une augmentation de salaire ne résout souvent pas les problèmes financiers des gens. Point suivant, En votre maison, dans vos placards, dans vos appareils mobiles, plus vous avez d'espace, plus il est plein et dans de nombreux cas, avoir plus de capacité de mémoire sur votre disque dur ou des armoires plus grandes n'est pas la solution, et à ce stade, la question à un million de dollars, comment pouvez-vous appliquer la loi de Parkinson à votre avantage La première chose est de reconnaître ce comportement, c'est un instinct humain et en tant que tel, il peut même être utilisé à notre avantage. Regardez, vous verrez dans le cas du temps, toujours marqué, un agenda détaillé, rappelez-vous que dans de nombreux cas, plus de temps pour faire une tâche, un travail n'est pas synonyme de meilleurs résultats. donc toujours marquez les heures et les heures pour faire votre travail, ne laissez pas vos activités se développer, mangez tout votre temps, je vous dis que c'est fondamental, gardez un agenda pour fixer des objectifs, avec de l'argent très simple, gardez vos dépenses limitées et laissez courir vos revenus et surtout avec l'argent restant, n'acquérez pas de passifs acheter des actifs, de cette façon s'ils investissent le capital supplémentaire, ils vont générer, produit un effet boule de neige multipliant vos revenus et surtout le plus important, entre vos revenus et vos dépenses, il doit toujours y avoir une distance. Considérable, vivre en dessous de vos possibilités et avec le stockage la même chose se produit. Plus d'espace ne résoudra pas vos problèmes, je vous dis la même chose qu'avec le principe de Pareto, la solution est de jeter le dispensable, de vivre confortablement avec ce dont vous avez besoin, je l'ai vu plusieurs fois, les familles qui vivent avec plus de choses qu'elles n'en ont besoin dans leur maison et achètent ou louent une salle de stockage, un entrepôt et tout avec le débour. et les dépenses mensuelles que cela implique la clé est de ne pas avoir plus d'espace, la clé est de faire un usage intelligent, comment pouvez-vous voir comment la loi de Partinson affecte votre vie, et surtout contre-attaquer celui qui permet d'économiser du temps, de l'argent et d'augmenter votre qualité de vie. Point suivant, loi de Père LS une loi créée par Fritz Perl, un psychologue allemand et se réfère essentiellement, préoccupations qui drainent notre motivation, vous devez garder à l'esprit, qu'être constamment inquiet épuise beaucoup et que vous verrez parfois que nous perdons trop de temps et d'énergie dans des situations qui sont déjà produites. Par conséquent, nous ne pouvons rien faire ou nous nous inquiétons de situations que nous ne connaissons pas s'il est vrai qu'ils vont vraiment se produire. Par conséquent, soyez constamment préoccupés par le passé et l'avenir. Nous empêche de vivre dans le présent. La loi de Perle nous aide à prendre conscience de quelles pensées et activités sont productives, ou ce n'est pas très utile et c'est selon la loi de Perle. Les statistiques parlent d'elles-mêmes et les 40% de ce qui nous inquiète n'arriveront jamais 40%, Regardez la quantité d'énergie gaspillée pour rien. 30% des situations se sont déjà produites dans le passé, et donc rien ne peut être fait, plus d'énergie gaspillée, 12% de nos préoccupations concernent des problèmes de santé et qu'il n'est pas en notre pouvoir de résoudre quoi que ce soit, 10% sont des préoccupations mineures, dont les effets sont fréquemment annulés, sont des préoccupations et il y a un 8% très important, les 8% restants, il vaut la peine qu'ils soient contrôlables et ces 8% s'ils méritent notre temps et notre attention. La loi de Perle ne consiste plus tant à s'inquiéter de ces 8% qu'à traiter ces questions, à traiter la décision et à confiance pour éviter qu'elle ne soit pas à l'ordre du jour, ou dans ce cas où elle se produisent, soyez prêts à y faire face positivement, donc, c'est la loi de Perle, Localisez immédiatement ce qui nous concerne, qu'est-ce qui est en notre pouvoir de résoudre, de nous préparer et d'y faire face de manière décisive et rapide, la question à un million de dollars que nous recevons avec cela. C'est principalement plus d'énergie et plus de bonheur et cela se traduit par un esprit beaucoup plus frais, d'avoir des idées à faire, ainsi que de faire face aux tâches plus rapidement, et plus de motivation, par conséquent, rappelez-vous la loi de PRLS, ne dépensez pas autant d'énergie à penser à des problèmes qui peuvent ne jamais arriver. Le point suivant est, la loi de I. et V Elish, un penseur autrichien et cette loi stipule que les gens possèdent une capacité limitée de travail et de concentration, nous n'avons pas des capacités infinies, en d'autres termes, nous ne sommes pas superman et cela signifie que c'est un certain nombre d'heures de travail, effectuer une activité, la productivité commence à diminuer de manière significative, en d'autres termes vous vous fatiguez, ce n'est pas une nouveauté, la chose. Intéressante vient maintenant, après avoir surmonté ce niveau de productivité, nous nous lassons et un seuil de productivité négatif se produit et à ce seuil deux choses se produisent, nous avons du mal à maintenir le concentration et surtout très important, nous commençons à faire des erreurs, nous cessons d'être efficaces et nous commençons à rendre contre-productifs, d'autres mots prennent votre esprit et votre corps à l'extrême, et à ce moment-là, c'est quand vous brûlez, quand cela vous sature, cela peut même mépriser votre travail et je donne un exemple rapide, pour que... Vous compreniez. Vous pouvez lire 100 pages d'un livre en 2 heures, mais vous ne pouvez pas lire 500 pages toutes les 10 heures, car après avoir dépassé ce seuil de productivité, nous avons tout des performances, vos capacités chutent et que se passe-t-il ensuite Eh bien, vous ne pourrez peut-être pas lire les 500 pages du livre et si vous l'obtenez plus probablement, c'est qu'il n'a pas retenu correctement les informations, par conséquent, vous avez perdu du temps, votre corps a déjà été épuisé et par la façon dont il dégoûte le livre, la matière, la connaissance qu'il contient, pour que ce problème n'arrive pas et propose que nous alternions de manière constante, entre travail, repos et pour cela cela pose un système de boîte de temps. Quelques exemples de boîtes de temps, peuvent être par exemple appliquer des pièces à votre journée de travail, une heure de travail 80 oblique 20, 48 minutes de travail, 12 minutes de repos. Un autre exemple de boîte de travail, technique Pomodoro bien connue, 25 minutes de travail et 5 minutes de repos, bloc de travail de 25 minutes, et nous récompensons notre cerveau avec un repos périodique de 5 minutes, de cette façon vous restez frais pour la tâche suivante, il convient de noter. L'application de ces concepts peut être compliquée au début. Mais rappelez-vous que tout changement est une question d'habitude et rappelez-vous très important, fondamentalement la loi 2. Illich nous dit que se reposer n'est pas perdre de temps, il faut éviter. Donc, appliquez la technique des boîtes de temps à votre vie quotidienne, et sûrement vous avez une surprise, nous passons au point suivant. La loi suivante de Carson, cette loi est étroitement liée au mode de vie, que nous insistons pour porter actuellement, Puisqu'elle affecte directement l'hyperconnexion cisauvage à laquelle nous sommes exposés, à la loi de Carson dit, le travail interrompu sera moins efficace et prendra plus de temps que celui qui est exécuté continuellement. Par conséquent, dans un monde comme celui actuel auquel nous sommes continuellement exposés, aux notifications par email, aux notifications WhatsApp, aux appels téléphoniques et aux notifications diverses, nous pouvons tomber dans l'erreur de ne pas nous concentrer à 100% sur une tâche et laissez-moi vous dire que si nous ne nous concentrons pas sans ouze sur une activité. Deux choses se produisent. La première, c'est que nous perdons du temps. Il faut beaucoup plus de temps pour obtenir le travail devant nous. Et nous nous rappelons que le temps est le plus et le point suivant est que nous n'utilisons pas 100% de notre capacité. Nous n'utilisons pas 100% de notre intelligence. Nous n'utiliserons pas tout notre talent. Regardez, vous verrez avec un graphique que vous le comprendrez beaucoup mieux. Ceci est un graphique d'une personne qui travaille sur une tâche, mais qui s'arrête périodiquement pour regarder toutes les notifications de son smartphone, comme vous pouvez le voir à vue les dents de scie sont abaissées, la concentration et la productivité culminent, cette personne finira la tâche, oui, mais ne donnant pas son plein potentiel, et donc utiliser. Passez plus de temps et surtout le résultat de votre travail est peut-être médiocre. D'autre part, il s'agit d'un graphique qui reflète un état de productivité et de concentration constante, nous voyons qu'il a la forme d'un plateau et que, dans ce cas, la personne en charge de la tâche est concentrée la plupart du temps, le travailleur donne tout son potentiel et comme il l'obtient toujours en évitant la distraction. Donc, si vous voulez appliquer la loi de Carson, vous devez suivre ces trois conseils. Numéro 1. Lorsque vous travaillez à partir de distractions, désactivez le son des applications, de l'appareil ou s'il est nécessaire de cacher le smartphone directement. Très important. Si vous devez se faire taire ou bloquer des personnes ou des groupes, n'hésitez pas à faire le conseil numéro 2. Évitez le multitâche. Évitez de faire beaucoup de choses en même temps, puisque la seule chose que vous obtenez est il faut plus de temps pour vous stresser et faire un travail totalement médiocre. Il est préférable de se concentrer sur une seule tâche et le conseil numéro 3 est celui-là. Divisez le travail en petits blocs et faites face à chaque bloc individuellement et directement entre les blocs et appliquez des périodes de repos. Ou si nécessaire parce que vous pouvez vérifier le smartphone ou email. Ceci est expliqué dans la loi de Illich, vous devez comprendre que, lorsque nous atteignons un niveau optimal de concentration, nous sommes capables de tout. C'est comme avoir des super-pouvoirs, nous nous concentrons tellement sur notre tâche, que nous sommes capables de résoudre n'importe quel problème rapidement et de manière créative, notre mission principale, lorsque nous travaillons, est de protéger cet état au maximum et pourquoi devrions-nous protéger cet état au maximum Très simple, un niveau optimal de concentration nous permet de terminer notre travail efficacement et rapidement, de cette façon nous pouvons nous consacrer aux choses de la vie qui comptent vraiment. Croyez-moi si je vous le dis, il est inutile d'avoir beaucoup d'argent, si vous ne pouvez pas vous permettre une simple promenade dans le parc, ou passer du temps de qualité avec votre famille et vos amis. La vie passe très vite, par conséquent, faire notre travail rapidement et efficacement réduit le stress et augmente notre bonheur, Puisque nous ne passons pas toute la journée devant l'écran de l'ordinateur, vous devez comprendre que travailler avec des distractions constantes équivaut directement à essayer d'abattre un arbre avec la hache des affiliés. Réussirez-vous. Oui, mais cela prendra beaucoup plus de temps et vous serez fatigué deux fois plus. La loi de Illich est synonyme de déconnexion pour plus de concentration, de bien et le dernier point. C'est la matrice d'Eisenhower, un système d'organisation des tâches, qui peut directement changer votre vie, la Matrice et l'enveloppe, dont le nom vient de son créateur, l'ancien président des États-Unis, Eisenhower, qui est connu pour sa grande productivité, insiste pour attribuer un degré de priorité ou d'urgence aux tâches en attente, de cette façon, organiser le temps de manière efficace et efficiente, pour créer notre propre Matrice. Nous devons dessiner quatre cadrans, comme ceux que vous voyez à l'écran et séparer les tâches par importantes et non importantes, urgentes et non urgentes. Nous effectuons un filtrage de nos obligations, premier cadran urgent et important, ce sont des tâches qui doivent être achevées le plus tôt possible, avec des tâches qui doivent être affrontées immédiatement, par conséquent, faites-le maintenant. Je mets un exemple rapide, un travail dont l'échéance est imminente, deuxième cadran, voici les tâches qui sont importantes, mais pas urgentes, ce sont des tâches importantes, mais que nous pouvons faire de manière plus étendue, donc ce sont des tâches qui doivent être planifiées et confrontées au temps. Un exemple à la compilation du dernier exemple, un travail important, dont la date de livraison est dans un mois ou deux mois, le cadran ce sont des tâches urgentes qui doivent être effectuées immédiatement, mais qui ne sont pas importantes, ne constituent donc pas une priorité. Un exemple rapide, répondre aux appels, Répondre au téléphone, est urgent mais ne peut pas être important, règle ce type de tâches, tâches qui peuvent être déléguées à des tiers, par exemple un assistant ou une secrétaire, ce sont donc des tâches qui peuvent, doivent être déléguées et le quatrième cadran à ce dernier endroit, les tâches qui ne sont ni urgentes, ni importantes, sont localisées. Ces tâches sont plus une distraction qu'autre chose et autant que possible éviter ou éliminer de notre routine quotidienne, ces tâches devraient être bien reportées. Comment une personne productive vit-elle dans la matrice d'Eisenhower C'est très simple, vit principalement dans le cadran 2, attaque les tâches quand elles sont importantes, mais elles ne sont pas urgentes et peuvent les faire avec une planification appropriée, ne laisse pas la plupart des tâches aller au premier cadran de manière urgente, à la fois devant les tâches de manière calme, tranquille et opportune. Au contraire, comment vit une personne qui quitte tout pour le dernier moment Une personne qui procrastine. Une personne qui perd la partie, vit essentiellement dans le premier cadran, est principalement engagée dans les loisirs, qui sont les tâches les plus agréables pour ainsi dire. Les tâches du quatrième cadran et ce qui se passe qui n'attaque pas les tâches quand elles sont dans le cadran 2, quand ce sont des tâches importantes, mais pas urgentes et doit donc vivre constamment dans le cadran, face aux tâches quand elles sont importantes et urgentes, cette personne éteindre constamment le feu. On peut dire qu'il vit dans un état de stress constant. Avec l'usure que cela implique et comme vous pouvez l'imaginer, ce n'est pas sain et durable pour vivre constamment en le cadran 1. Par conséquent, vous savez déjà comment utiliser la matrice d'Eisenhower vous verrez un tour de vos obligations délégrez une partie de vos tâches attaquerez toutes les tâches quand elles sont importantes, mais pas urgentes et éviterez d'éteindre les incendies autant que possible ou d'attaquer les tâches quand elles sont dans le cadran. Et, par conséquent, il n'y a pas d'autre choix que de les affronter, il n'y a pas d'autre choix que de les faire. Eh bien, nous passons en revue ces six lois, ces six conseils sont tout ce dont vous avez besoin pour augmenter votre productivité au niveau suivant, principe de Prato détecte que 20% dans votre vie dans votre entreprise dans vos investissements génèrent que 80% des résultats et des avantages, en particulier se concentrer sur elles suivant la loi de Parkinson, rappelez-vous que l'argent est le, et l'espace disponible, si nous n'y remédions pas sera occupé dans sa totalité, par. Conséquent, marquez les budgets des calendriers et surtout l'organisation. Prochain point, l'œil de perle, ne dépensez pas d'énergie à vous inquiéter, que n'arrivera jamais, consacrez cette énergie et ce temps dans d'autres situations beaucoup plus fructueuses. laissez l'esprit se reposer, vivre, profiter. Prochain point très important, la loi d'Illich, lorsque nous passons à travailler un certain nombre d'heures, notre concentration diminue, et nous sommes contre-productifs, donc, beaucoup mieux de nous reposer, afin de ne pas se faire d'erreur et finir brûler ainsi que la loi de Carson, en votre journée de travail. Pour le rendre le plus fructueux possible, évitez toutes sortes de distractions. Coupez le smartphone et bien sûr. De choisir quelle tâche faire ou quelle tâche déléguer ou directement quelle tâche nous devons nous débarrasser, et la matrice d'Eisenhower, outil de gravure vitale. Et bien, si vous voulez réussir, vous n'avez besoin de rien d'autre, ces six lois du temps sont tout ce dont vous avez besoin, car elles sont correctement contrastées, car elles ont été utilisées par les personnes les plus prospères de la planète, ces six lois du temps sont une base parfaite pour augmenter votre productivité au maximum, vous n'avez besoin de rien d'autre, croyez-moi car nous avons également parlé, que ces six conseils peuvent être appliqués à votre entreprise, à votre travail, ils peuvent être appliqués à votre vie quotidienne et peuvent également être appliqués à vos investissements. Laissez votre avis dans la boîte de commentaires. Rappelez-vous que notre mission principale dans cette vie n'est pas de travailler et de profiter de passer des moments de qualité avec notre famille et amis. Profiter de chaque seconde de la vie, parler de la mort est un sujet tabou dans la société d'aujourd'hui, en partie pour vous faire croire que plus vous gagnez d'argent, plus vous achetez de choses, plus vous allez prendre de l'autre côté et vous savez très bien que ce n'est pas vrai, cela n'a aucun sens de se tuer pour travailler et de laisser de côté le monde réel, pour qu'un jour des personnes vêtues de blouses blanches se tiennent devant vous et vous disent que la fête est finie, donc filtrer, déléguer, éliminer ou automatiser les tâches, tout le nécessaire pour avoir le temps et profiter pleinement de la vie. Rappelez-vous que l'argent peut toujours être récupéré, mais le temps ne l'est pas, cela a été les secrets d'un entrepreneur et je vous attends dans la vidéo suivante, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et très important, activez une notification dans la cloche, de cette façon, vous découvrez d'abord lorsque je télécharge une nouvelle vidéo, nous pouvons être en contact sur Instagram, où je télécharge de nouveaux contenus de motivation pour. Atteindre la liberté financière, donnez-moi un coup de main pour atteindre 100 000 abonnés que. Vous pouvez trouver. Comme Max Valencia arroba, laissez le lien dans la description. à plus tard, bénédiction.